Oh <music> Invite à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père nous venons devant toi avec des cœurs remplis de joie et de paix. Emplis de reconnaissance, car nous avons cette occasion de te louer et de te te glorifier. Tu es le plus fort, tu es le plus grand. Tu as toutes les puissances entre tes mains. Ta connaissance dépasse la connaissance de ce monde. Cher Père Céleste, nous sentons ta présence et nous savons que tu es partout. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Et pleins de joie de pouvoir à nouveau te louer et aussi d'honorer ton Saint-Nom. Nous avons cette occasion d'exprimer notre reconnaissance envers toi pour l'aide et l'amour que tu nous démontres continuellement. Tu nous as aidés tout un chacun. Tu nous as protégés, nous as accompagnés dans les difficultés. Tu réponds continuellement à nos suppliques. Et cher Père Céleste, nous sentons que tu es continuellement là et tu aimes et aides ton peuple. Tu aides ton œuvre de différentes façons. Et nous avons cette occasion de te dire ensemble merci, bon Père. Merci aussi pour des choses que nous ne voyons pas. Mais nous savons, ta main est continuellement sur nous. Merci que nous avons cette occasion de prier l'un pour l'autre, nous tous, pour ce pays. Pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Nous prions pour ceux qui ont perdu les bien-aimés, que tu puisses donner consolation et force. Pour ceux qui sont malades, que tu puisses accorder aussi ce qu'il faut, guérison et aide en ces moments nous prions pour ceux qui sont dans la peur et dans les difficultés dans, les, dans le chômage et dans les difficultés au sein de leur famille ceux qui sont dans le conflit chère Père Céleste donne consolation et aide et par ta sagesse et aussi ton esprit on peut trouver une solution. Nous pensons à ceux qui sont devant, sur le front de ceux qui doivent adresser cette épidémie. Que tu leur accordes une protection spéciale, toute la sagesse nécessaire. Que tu leur accordes une protection spéciale, toute la sagesse nécessaire. Nous prions pour les dirigeants de ce pays que tu puisses aussi leur accorder toute la sagesse et l'aide en ces moments afin de nous conduire dans la paix vers une solution. Cher Père Céleste, maintenant donne-nous ta parole. Nous ne cherchons pas la parole d'un homme à travers ton esprit, tu as toutes choses. Que nous puissions être un avec notre apôtre patriarche. Que tu lui accordes toute force et toute aide en ces moments. Nous pensons à nos bien-aimés dans l'au-delà, que tu puisses aussi être avec eux. Qu'ils puissent aussi nous accompagner en ces moments. Maintenant, permets que seul ton esprit se manifeste. Et donne-nous la plénitude de ta force et ta bénédiction. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, en Christ... Mes chers bien-aimés qui se joignent à nous de loin et de près Nous sommes heureux de partager ces quelques moments ensemble De vous transmettre les salutations de notre apôtre patriarche Et de partager avec vous une parole Tirée de Jean 6e chapitre, les versets 26 et 27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 Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Jésus a bango, Nazaliko Lobanabino Banabino ya solo, Bozalikolukanga ika ka, poliaki, pebotondaki, mingi, Kasi ezalite, po, bomonaki, mosala oyo et Botika posala Bobele Mpona, empona, idei oyo et bebaka oyo jusqu'à là la chorale pour nous donner une cantique Mes bien-aimés chers et sœurs en Christ, chers amis qui se joignent à nous en ce moment, nous vivons les situations un peu différentes et péculières. Mais nous sommes heureux et reconnaissants que notre Père Céleste nous donne cette occasion d'être ensemble en pensée et en esprit. Nous recevons de la part des autorités, des professionnels, les consignes de ne pas se toucher l'un et l'autre physiquement. De, de ne pas se serrer la main de ne pas non plus se toucher de garder une certaine distance l'un de l'autre mais cela n'empêche que nous soyons aujourd'hui touchés par la parole de notre Père Céleste. Que notre Père Céleste puisse toucher tout un chacun à sa maison, là où il se trouve. Et que cela soit ainsi. Que vous puissiez tous être touchés par la bénédiction, la force qui vient d'en haut. Certes, on ne peut pas non plus se toucher l'un et l'autre. Mais cela n'empêche qu'on essaie de toucher le cœur de tout un chacun à côté de nous. Que nos paroles puissent toucher l'un et l'autre. Nos actions, nos prières, puissent toucher les uns et les autres. Nos pensées puissent les toucher. Et que nos prières puissent toucher aussi le cœur de notre Père Céleste. Et que cela le pousse à avancer. Cette situation, que nous trouvions la solution et un aide finale. Nous avons cette parole qui vient de notre apôtre patriarche. Tiré de Jean 6. Et maintenant, si nous avons un peu plus de temps, je vous recommande de le lire tout entier, ce chapitre. Je vous recommande de lire ce chapitre qui Les paroles en versets 26 et 27 viennent tout juste après que Jésus a fait quelques miracles. Et 27 salami a À partir de deux poissons et cinq pains, il y a multiplié afin que 5000 personnes puissent manger et plus. Les gens étaient émerveillés. Ils ont commencé à louer Jésus, ils voulaient qu'il soit leur roi. Ils commençaient à chercher une solution de ce monde dans lequel ils vivaient de ne pas plus être dans la prison sous la main, le jug des Romains Jésus sentait cela et s'est éloigné sur la montagne les apôtres sont allés maintenant le chercher ils sont allés même à Capernaum à travers le lac c'est à ce moment ils ont vu Jésus qui marche sur... pour se rejoindre à eux Tout alors ils sont arrivés à Capernaum les gens l'ont poursuivi et il leur a adressé ses paroles vous êtes venus pour des miracles, pour manger les pains ce que vous avez aidé à être rassasié Et c'est là qu'il a donné ses conseils Travaillez plutôt pour le pain qui ne périt pas Nous vivons dans ce monde Et nous vivons, nous voyons la même chose Que ce soit dans le monde chrétien il y a ceux qui se donnent au Jésus Qui cherchent auprès de lui pour de l'aide Nous pouvons demander un miracle Nous pouvons demander son intervention Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est recommandé d'ailleurs Mais très souvent, cette aide est de façon pratique Sur ce que nous vivons ici-bas c'est ce que l'apôtre Patillage parle d'une chrétiennité pratique. Et notre Père Céleste répond. Pas tous les moments, mais il répond. Cependant, la solution que nous trouvons dans ces circonstances ne dure pas longtemps. Si on était malade à la longue, on peut être guéri, mais on va retomber malade. Tout ce que le Seigneur a guéri à son époque a même ressuscité de la mort, éventuellement, ils sont tous morts. Tous ceux à qui il a donné le pain à la longue, ils avaient faim à ce moment. Et nous savons que, bien qu'il nous donne ici et là son aide ici-bas, ce n'est pas exactement pour cela que le Seigneur est venu. Il est à nos côtés, Il nous accompagne. Mais le but final, sa mission, était pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Communion éternelle avec notre Père Céleste. C'est pour cela qu'il est venu. Il y a certains aussi qui cherchent à avoir l'intervention de Dieu, de notre Seigneur Jésus. Qui poussent à ce que nous le suivons, nous suivons les commandements comme une sorte de code éthique. Et si tout le monde le suivait, ce serait bien. Dans la ville, dans le pays, ce serait plus simple. On n'aurait pas besoin de, de policiers ou de prisons. De règles et de lois. Une seule loi se compte, c'est les dix commandements, les commandements de notre Seigneur Jésus. Mais nous savons aussi au fin fond cela ne suffit pas non plus. Parce que le problème n'est pas dans l'absence de loi. L'absence de respect de loi. Le problème est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Que l'homme est pêcheur. Le prince de ce monde, le diable, règne et domine ici-bas. Et malgré les meilleurs efforts, les meilleurs systèmes sociaux, les meilleures règles et les meilleures lois. Le meilleur enforcement de ces lois, l'homme tourne toujours vers le mal. Alors, le Seigneur Jésus n'est pas, pas venu pour donner un code éthique non plus. Mais à nouveau pour une vie éternelle Pour quelque chose de plus profond Qui s'attaque à la racine de ses problèmes D'abolir le péché De rapprocher l'homme à Dieu et que cela ne soit pas pour quelques moments, mais pour toute éternité. Et c'est ça qu'il a dit. À ces moments, travaille plutôt pour la nourriture qui, ne, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. C'est ça qui est important. Et c'est ça que, qui est notre inspiration et notre désir pour l'avenir. C'est ça qui pousse le peuple de Dieu. Les gens à l'époque, ils ont dit, OK, Seigneur, ça va. Mais qu'est-ce qu'ils nous font pour l'avoir pour s'accaparer de cette vie éternelle. Dans le verset 44, d'abord, il a dit, écoute, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas le prendre. C'est un don de Dieu, vous ne pouvez pas le mériter. C'est Dieu qui le donne, c'est Dieu par sa grâce. Et c'est pour cela qu'il a dit, personne ne peut venir au Père sauf que le père l'appelle mais il a continué pour dire pour avoir cette vie il faut croire en moi et c'est ça que nous avons compris non seulement croire que Jésus était un personnage respecté respectable mais qu'il est fils de Dieu il fait partie de la Trinité. Nous croyons en lui, nous croyons en sa mort. Nous croyons non seulement en sa mort, mais en le fait qu'il est ressuscité. Et cette résurrection nous permet... D'avoir aussi la vie éternelle. Nous croyons dans ses règles, dans ses enseignements. Nous croyons à son retour. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui trace le chemin vers la vie éternelle. Croire dans l'enseignement de notre Seigneur jésus christ dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, simplement que c'est juste, c'est vrai, mais de nous donner à cela. De suivre cet enseignement. Et il a dit, si vous n'êtes pas nés de l'eau et de l'esprit, ce, ce n'est pas l'invention de l'église, apostolique, c'est le Seigneur qui a dit ça. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Si vous ne mangez pas de mon corps, de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est pour nous important, c'est l'essentiel, mais c'est connu. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis sur cette route. Mais il ne suffit pas non plus simplement à croire dans l'enseignement, mais de le vivre. Et pour avoir la vie éternelle, il faut faire quelque chose de plus. D'adopter la vie de Christ en nous. Que notre ancienne nature puisse mourir. Et nous nous développons dans l'esprit, dans la pensée de Christ. Ces lois deviennent notre loi ces pensées deviennent les nôtres. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne le serons jamais. Que lorsque la grâce de notre Seigneur nous touche, et dans l'entretemps, nous nous efforçons à imiter notre Seigneur Jésus-Christ et de mettre à lui et pour lui. De chercher cette communion déjà ici-bas. Afin que nous puissions avoir pour toute éternité. Et c'est ça qu'il voulait dire, chercher plutôt ce qui ne périt pas. Les miracles existaient, il les faisait pour marquer qu'il qu enfant en Fils de Dieu. Mais la réelle mission était pour cela. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit en 1er Pierre 2e chapitre verset 9. Sa mission et notre mission les sociétés et les organisations ont une mission. En quelque sorte, ça c'est la mission du peuple de Dieu. Vous au contraire, vous êtes un peuple spécial. Un peuple qui, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça notre mission. C'est ça qui vit en nous. Le Christ de tirer ceux de ténèbres pour approcher à Dieu. Comment accomplir notre mission Notre apôtre patriarche le souligne et dit que nous nous cherchons à nous approcher. À quoi mais d'adopter aussi le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas pour une autre raison, pas pour un autre motif que d'être comme lui et tout près de lui et avec lui pour toute éternité. Ces commandements sont là. Les dix commandements sont là. Nous les respectons. Pas parce que nous tremblons, nous avons peur que Dieu va nous punir si nous ne le faisons pas. Pas non plus parce que nous pensons que si nous sommes obéissants, on va avoir un cadeau, une, aide, une bénédiction de Dieu. Mais parce que c'est inscrit en nous. Et même si nous ne les comprenons pas, nous savons que c'est pour le bien. Le chauffeur de motocyclette, il est soumis à la loi. Il faut porter la casque. Il peut ne pas le faire, il peut le faire par contrainte d'avoir peur. Des autorités ou des autres choses mais lorsqu'il est convaincu que cela va protéger sa vie il le ferait sans difficulté pour le footballeur il a des, des, des règles de hors jeu de ne pas toucher le ballon avec les mains il peut le faire par contrainte de ne pas avoir le penalty mais quand il est convaincu que cela va rendre le jeu un peu plus intéressant et égal et cela nous permettra d'avoir un bon match qui va être poussé à ne pas chercher à aller à l'encontre de ces règles nous aimons notre Seigneur Jésus pas par force Pas à nouveau pour avoir peur Ou bien pour avoir la bénédiction Nous sommes convaincus Les disciples sont tous partis Quelques-uns sont restés Pourquoi Pierre l'a dit même chapitre, verset 67-68, parce que vous avez les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui est important. Pour essayer de tirer les autres par une belle prédication, par une jolie église, par une belle chorale. Ils vont dire Oh, nous, nous sommes très bien. Mais il suffit de regarder de près, en peu de temps, vous allez voir, ah, il a cette faute, il lui a l'autre faute. Mais ceux qui viennent à nous et et vivent le même amour que Christ a en son cœur. Ceux qui vont comme bolingo, là vont rester. Et nous nous sommes restés. Et rien ne peut nous ébranler, ne peut pas nous, nous faire tomber de cet amour que nous avons Nous servons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Christ a été c'est-à-dire je suis venu pas pour être servi mais pour servir les serviteurs de Dieu chaque enfant de Dieu nous servons nous aidons notre prochain, nous voulons aussi aider les autres. Un nouveau, n'est pas par force, n'est pas pour être bien vu dans la société. Pour avoir une bénédiction. Parce que ça vient en nous, nous savons, nous aimons cette œuvre, nous servons. Dieu fait que ce soit possible en dépit de toutes les circonstances nous pouvons le servir c'est ça que nous faisons et c'est ça que nous voulons faire non seulement dans les bons temps mais même maintenant dans les moments difficiles nous pouvons et nous voulons et nous allons le servir cela ne s'arrête pas Dieu nous bénisse et nous aide dans cela Nous, nous garde ensemble Dans la tempête, dans les vagues, dans les problèmes Et dans les bons temps Jusqu'à ce que son fils revienne nous prendre Amen Amen notre apôtre Makaya, peut servir pour quelques moments. la, la chorale peut chanter une cantique. Baiembi, Mes bien-aimés frères et sœurs dans les seigneurs, nous vivons une période de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ tout à fait particulière par rapport aux années antérieures. C'est comme si nous nous retrouvions dans les déserts comme c'était autrefois pour le peuple d'Israël dit Le passage en Exode chapitre 13 verset 17 et 18 relate que mokanda yakobima chapitre 13 verset 17 et 18 et le vivoyé Lorsque Pharaon avait décidé de laisser partir le peuple d'Israël Dieu ne l'a pas conduit par le chemin de, du pays des, des Philistins, quoi qu'il est le plus court. Dieu s'était dit, le peuple pourrait se répentir s'il voit la guerre et retourner en Égypte. Alors, il a fait faire un contour, par les chemins du désert vers la mer rouge. Vous savez que dans le désert, il y a beaucoup de problèmes. Notamment le manque de nourriture. Mais pour le peuple d'Israël, Dieu les avait nourris par la manne. Au temps de Jésus il y avait aussi une foule d'environ 5000 hommes qui avaient sur le problème de, de, de manque de nourriture. Et Jésus avait nourri cette foule avec 5 pains et deux poissons, comme nous venons de l'entendre. Aujourd'hui, nous sommes heurteux à cette manque de nourriture. Vu la situation que nous vivons actuellement dans, dans le monde entier. Alors Jésus nous offre une nourriture qui, qui subsiste pour la vie éternelle. Il nous recommande, primo, senga biso yambo de croire en son incarnation. À son sacrifice. En sa résurrection. Et en son retour. De croire à son évangile. De voir la nécessité d'être régénéré d'eau et d'esprit. Et la réception de la Sainte Seine. Tercio, d'orienter nos pensées et nos actes d'après son exemple. Voilà, chers frères et sœurs, la nourriture que Jésus nous offre ce matin. Et à travers Loin du Seigneur, nous sommes invités à chercher cette nourriture. C'est ça la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Et à travers la parole de ce matin, nous sommes invités tous à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Mes Amen. bien-aimés en Christ, L'apôtre a bien souligné aussi la situation dans laquelle nous vivons. Et nous vivons aussi des moments difficiles. Nous vivons aussi quelque chose qu'on n'a jamais connu peut-être la pleine possibilité de prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas confortable pour nous. Peut-être on chercherait à résoudre ce problème. Mais en suivant les instructions, ce n'est pas possible pour le moment. En cela, vous n'êtes pas seul non plus. Même notre apôtre patriarche, il est privé de la Sainte Seine. Lui-même respecte les consignes des autorités dans son pays. Mais n'empêche, nous cherchons la communion avec notre Seigneur. Nous cherchons aussi à repentir. Nous cherchons le pardon. C'est ça qui est important pour le moment. Cela ne peut pas s'arrêter. Nous voulons nous rapprocher de notre Seigneur Jésus. Cela nous aide dans le repentir. Car là, nous pouvons reconnaître que ce que nous avons fait ne, nous éloigne de lui. Et pour cela, on ne cherche pas à faire des excuses pour ce que nous avons fait. Nous regrettons sincèrement parce que ça nous a éloignés de lui et nous voulons nous reprocher. Répentir devient facile à cause de l'amour qui était versé dans ton cœur dans mon cœur pour dire Seigneur je ne veux pas m'éloigner je veux m'approcher j'ai fait une erreur j'ai fait une faute pardonne-moi cela je m'efforce à ne plus être loin, d'être plus près. Le fait de vouloir nous rapprocher de Christ nous permet plus facilement de pardonner notre frère et de notre sœur. On peut discuter pendant des heures qui a eu tort, à qui la faute mais si je sais que l'absence de pouvoir pardonner mon frère ou de ma sœur, ça m'éloigne de Christ je, dis, je ne veux pas et cela, cela nous permet d'être plus près de lui et cela nous permet d'avoir le plein pardon de notre Seigneur Jésus. De notre Père Céleste. Je ne sais pas quand nous allons pouvoir à nouveau fêter la Sainte Seine. Mais parfois on dit qu'on on n'apprécie pas quelque chose que lorsqu'on en est privé. Nous considérons ces moments comme une préparation pour notre Sainte-Sainte. -Sain. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Mais nous voulons aussi nous y mettre en position pour pouvoir le prendre valablement. Avant de prononcer ensemble le notre Père, il y a un cantique de repentance. Il y a de repentance.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 Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci, cher Père Céleste, pour ces paroles de grâce et de paix. Par les mérites de ton Fils, à nouveau nous sommes propres. Nous avons le cœur léger, les fardeaux de péché nous est enlevés. Nous t'en sommes reconnaissants. Pour ce grand amour, le sacrifice d'amour. Chère Père Céleste, aide-nous à ne plus pêcher de suivre ton Fils et de nous rapprocher davantage de toi non seulement pour ces quelques moments mais pour toute éternité Merci pour la paix que tu nous donnes que cela puisse envahir notre cœur celle de notre famille de nos biens, mais de loin et de près. Et de nous garder en paix pendant ces moments. Nous nous prier pour le pays. pour les autorités, accordent la sagesse et la force nécessaire. Afin de nous conduire tous vers la sortie. Aide à nouveau ton peuple, tes enfants. Garde-nous dans l'unité, permets que ton œuvre puisse continuer. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer maintenant une prière, avec une prière de remerciement. Cher Père Céleste, à la fin de ces quelques moments ensemble, merci à nouveau. Cher Père Céleste, nous prenons toutes choses de ta main. En sachant que tu es là, tu as été toujours là, tu seras toujours là. Et cher Père Céleste, nous sommes heureux d'être tes enfants. Bénis ton peuple, tes serviteurs, tes enfants. Sois en particulier avec nos enfants, nos jeunes. Nos aînés qui sont un peu fragiles en ces moments. À nouveau à ceux qui prennent soin de nous. Donne une protection spéciale, accompagne eux, donne force et courage. Nous attendons le retour de ton fils. Permet qu'il vienne bientôt, que personne ne soit oublié ou laissé. Le corps, permets que nous soyons un avec notre peau de pâtillage. Couvre-le, donne-lui beaucoup de joie. Que tes anges nous accompagnent sur le chemin. Et bénis les sacrifices et les offrandes de ton peuple. Je te demande cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous exprimons nos remerciements. À notre Père Céleste à l'équipe technique qui nous aide à ce que ce soit possible. Pour les nombreux actes d'amour de nos frères et de nos sœurs partout là où vous êtes. À nouveau, nous voulons être des instruments dans la main de Dieu pour protéger et aider. Nous voulons être des instruments dans la main de Dieu pour protéger et aider. Si vous permettez, je peux lire une petite annonce pour renforcer le message. Bien-aimé en Christ, dans une période d'épreuve et d'incertitudes comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie. Et à observer toutes les mesures décidées. En particulier d'éviter le regroupement de personnes. Ce qui va permettre de limiter la transmission du virus par voie orale. Saluez-vous de loin Évitez de vous serrer les mains ou bien les embrassades. Gardez une distance. Se lavez fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique. Ou à l'eau et au savon. Pour un temps suffisamment long. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude. Ou avec un mouchoir en cas de tout ou d'éternuement. jeter le mouchoir immédiatement après et se laver les mains et éviter les contacts proches avec les personnes qui ont de fièvre ou qui touchent tous et les services divins pour le moment sont suspendus jusqu'à nouvel ordre les voyages missionnaires sont également suspendus dans les provinces au cours du mois d'avril. Tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont annulés. Donc, pas de répétition de chorale ou bien de cours de confirmation école de dimanche. Le seul remport pour tout le monde demeure le strict respect des mesures. Que Son Excellence, Monsieur le Président, nous a annoncé le mercredi 18 mars. La situation inédite que nous traversons actuellement va notablement bouleverser nos habitudes. Et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation. Et abandonner toute activité incompatible avec les mesures et les recommandations du gouvernement. Nous vous demandons de prier l'un pour l'autre. Et de soutenir les mesures prises. C'est le seul moyen de ralentir la propagation du virus. Merci beaucoup. Maton Domingue et à bientôt, un qui no, <muches>